Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, béni soit le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, adorateurs et adoratrices. Ce soir, c'est une grande joie pour moi. Personnellement, je sens la joie de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que la grâce de Dieu vous a encore fait du bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que son règne vienne. Encore ce soir, pour nous faire du bien, et quand je sais qu'il est fidèle, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit, ce que sa bouche déclare, sa main puissante pour l'accomplir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth est-ce que tu es prêt ce soir, tu es prêt ce soir, adorateur et adoratrice, pour encore communier avec ton Père qui vit dans les cieux et dont l'Esprit est présent sur la terre et qui n'a pas abandonné l'humanité à son propre sort, mais qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, c'est-à-dire qu'il y aura des difficultés sur votre chemin. Vous serez certainement compté à des difficultés, mais moi je promets d'être avec vous. Alléluia. Je promets d'être avec vous, je promets de ne pas vous laisser tomber, parce que je tiens à vous. Je ne suis pas au ciel et je vous ai mis sur la terre, pas pour dire que je suis coupé de vous, je suis en relation avec vous. Souvenez-vous, au commencement mon esprit se mouvait sur la terre, tant bien que la terre était animée des abîmes, je veux dire des ténèbres qui, qui, qui étaient à la surface des abîmes. Mais mon esprit était présent. Parce que mon esprit était en train de préparer quelque chose qui allait se pousser sur la surface de la terre. Je ne vous ai jamais abandonné. Je préparais quelque chose sur la terre. J'allais faire venir la lumière sur la terre pour éclairer la lumière. Et déposer l'homme sur la terre pour qu'il règne dans la lumière. Parce que la lumière c'est moi. La Bible dit la lumière était la vie des hommes. « Mayom toko ragadaba shikababa » Rekete suruku, tabayon de briki de Mount brilo sa kin to shikababa, elege skurubu shikababa, koroto kosikabayon de gedaba, rege de shibaraba untukuske deben taraba uskurukun taraba yerege, rayon du gudus kabaraba ba shikirilombokon tabarakiteke, rabobo sikirion de Mount brilo rokondu shari inta moun lirion on du gamin ski du brindolo, rabion du giri on du saki du brico, deboshi kababababababari giri on de losca, rei rei indiri gun don du bamb de brillo, boishari on du miskiro mur rabahutskita, regede sukuru shinta babababababako rado saki du briki de morobo, rababashi kiri on du mamari on the saki du de boraba, iyan dis kabai on du shira on du giri pobolon tabai on Rabolo ont dit de les gens ne savaient pas que les gens ne savaient the que du gens ne savaient pas de les de le Rabi pas que les gens ne onta pas que les gens ne savaient pas sekerebe. les gens luz savaient pas que les gens ne lava pas que les di Homa ma indi ge sa yele ramauti kindi ba suka ele ndu nda on the sente ondi ka ba ondi rabu sei rugu nda mama ri ondu gonskara ramababu sambe yong de ginji yong sai ri wiri bilamti on the onde on the onde ri ondu lu ri ondam ski na mauru lu nta indi biskambulu ba indi ondu lo maharet uduru And the land is the land of the land of the land of the land of the land of the qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, on peut ici rassembler Templot et tous les quatre vents au Seigneur répond nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Qui n'a pas ces enfants qu'il adore en tout lieu C'est pourquoi Jésus Ton peu que tu vois des de tous les quatre vents, au oh Seigneur pour nous Oui de la nous Que tu te souviendras de nous Que tu te souviendras de nous et tu te souviendras de nous, Seigneur, ma Et tu te souviendras de nous. Et tu te souviendras de nous, Et tu te souviendra de, de nous. Je sais que tu es fidèle. Tu te souviendras de nous. Et tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous Devant les difficultés Oh tu te souviendras de nous Tu te souviendras de nous, Père Et Tu te souviendras de nous Devant nos défis, Seigneur Tu te souviendras de nous tu te souviendras de nous, Père. Oui, tu te souviendras de nous. Ah bah Père, bah, tu y es fidèle. Tu te souviendras de nous. Oui, tu te souviendras de nous. Père, tu te souviendras de nous. Parce que tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous connaîtrez des tribulations, certes, mais j'ai vaincu le monde. C'est une parole d'espoir. C'est une parole d'espérance, de gloire. C'est une parole qui témoigne de ta fidélité. C'est une parole qui témoigne simplement que tu n'es jamais loin de nous, mais tu seras toujours avec nous. Parce que tu ne n'as jamais abandonné, nous que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as créés avec si grand amour et que même quand nous sommes égarés, tu fais tout ton possible pour nous ramener à toi. Parce que tu tiens à notre salut, tu tiens à notre bien-être, tu es favorable à notre épanouissement. Tu veux que nous soyons davantage entre les creux de tes mains pour expérimenter de la gloire qui vient de toi. Que la Bible déclare que tu as tout fait pour ta gloire. Sois honoré ce soir encore pour la vie d'un adorateur. Sois honoré encore ce soir pour la vie d'une adoratrice. Sois honoré encore ce soir, mon Père, pour ta fidélité envers chacun, envers chacune. Bénis sois-tu, ô oh Dieu fidèle. Car tu n'as jamais changé Ta parole demeure la même Tu es le tout puissant la bible me dit ceci Jésus-Christ est le même hier Aujourd'hui éternellement Adorateur, adoratrice, sache-le Sa parole est vivante Et il tient encore l'accomplissement de sa promesse dans ta vie Ne pense pas qu'il est loin de toi Même quand tout semble bizarre la bible me dit il est le Dieu De la rire saison Mais il est le Dieu Oumaki dobo shikabarabo Sekete baraki Ribobobo shikababa baba karibos indema rogotos si ababa shikerebe ko maraki tobo sakaraba, regesu kaba baba baba baba, itobo sakin to mo shikababa, rebes kibo rabi isotobo shekere mama udurukunda. Oh my god. I love your presence, Lord Jesus Christ. Mari Bobo Saki de Bidi Low Rabashika. Thank you for your presence tonight our main Lord Jesus Christ. By the Bisco and the Breed lord Shama in the breed alone to breed. Marik Odo Scari on the Bridon to Brick on the mount the shido. Ido Bam to be shido the mouth be kid low rabiskita. Ido mama mama mount kito bo sakay yo disqu'il a l'on chama un de brillos et bobobo ça qu'il m'aimdi et le bain de bricolos county chablion de brilotte mamma rion de briskin de l'oraba chiqui dit on va le vide on on bric la rabbi c'est qu'il est in tababou mama et mamma Baba mamma qu'était riba bababa bababa bari godo godo Saka raca da yege dege dege dege dege dege dege dege dege dege dege dege de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 « Quelle puissance de la grâce divine !»« Oh mon Dieu, sois glorifié !»« Oh mon Dieu, qui est bon comme toi !» Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire, oui pour l'éternité. Oui mon Dieu, oh mon Dieu, qui est bon comme toi, oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire, pour l'éternité, On oh, tu m'as donné la vie, il appelle la joie le bonheur, oh, tu donné la vie, il appelle la joie le bonheur. Tu l'as aussi donné à une adoratrice, tu l'as aussi fait pour un adorateur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité, oh mon Dieu, oh Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire oh pour l'éternité. Oh maître des cieux de la terre, à toi c'est la gloire pour l'éternité, à toi c'est la louange, à toi c'est l'évasion, mon Père, mon œil, mon âme te bénit Seigneur, oh Seigneur, c'est pas grave. Seigneur, c'est pas grave Oui, c'est pas grave Seigneur, c'est pas grave C'est pas grave, mon Dieu, que je puisse ce soir C'est pas grave, Seigneur, oh, c'est pas grave Oh c'est pas ta la, Mon Dieu c'est pas ta oh, C'est pas ta ben, c'est grave C'est pas grave Mon Dieu que je visite C'est pas Seigneur oh, c'est pas grave! Oh, tu nous as aimé, tu nous as sauvé, alléluia. Tu nous as aimé, tu nous as sauvé, alléluia. Tu nous as aimé, tu nous as sauvé, alléluia. C'est pas grave, mm, Seigneur, c'est se pas grave. Oh le soir la louange, le soir l'onde Alléluia Le soir l'onde le soir la louange Alléluia le soir la louange, le soir de Alléluia Oh c'est bon Oh Seigneur, je pas grave. Oh ta grâce nous suffit. oh c'est ta grâce. Oh, Seigneur, c'est pas grave. Seigneur notre Dieu, c'est pas grave. Oh Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave mon Dieu, on sait pas grave. on oh, grave. Oh Seigneur pas Oh, Seigneur, c'est pas ta grâce que nous sommes vivants. C'est pas ta grâce que nous sommes réunis ce soir encore pour t'adorer. C'est pas ta grâce que nous pouvons élever la voix avec toi. C'est pas ta grâce que nous sommes encore sur la terre des hommes, vivants et vivantes. C'est pas ta grâce que nous sommes encore sur la terre des hommes dieu de grâce dieu de puissance nous voulons te bénir nous voulons te rendre toute la gloire c'est pas ta grâce que nous sommes sauvés c'est pas ta grâce que nous sommes rachetés c'est pas ta grâce que nous sommes justifiés c'est pas ta grâce que nous sommes encore réels c'est encore ta grâce qui fait que seigneur malgré les intempéries malgré les les, les assauts de l'ennemi malgré les maladies qu'il envoie malgré les attaques qu'il envoie pour nous confondre c'est pas ta grâce que nous tenons c'est pas ta grâce que nous sommes encore vivants sinon qui pourra lutter Un humain pourra-t-il lutter contre un esprit Un humain n'est-il pas, oh Dieu, limité contre un divin Mais si nous sommes, oh Dieu de gloire, puissant, plus que vainqueurs, c'est justement pas ta grâce. C'est parce que tu nous tiens. Et parce que celui qui en nous est encore plus puissant que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela que nous pouvons nous glorifier de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Si n'est-ce que simplement pas ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, nullité, ta grâce, nous ne sommes même pas encore là en train de parler de toi. Nul était ta grâce, l'ennemi nous aura déjà eu Père. Nul était ta grâce, des situations la vie nous aurons ôté la vie Nul était ta grâce, nous serons déjà enterrés Nous serons quelque part dans un cimetière Nul était ta grâce, nous ne sommes même pas là Mais ta grâce nous a rachetés, ta grâce nous a sauvés C'est pourquoi nous nous réjouissons et nous disons que Seigneur, nous sommes sauvés par ta grâce C'est ta grâce, Seigneur, c'est pas grave mmh. C'est pas là, papa, c'est pas grave C'est pas là, mon Dieu, que je vis sur terre C'est pas là, mon Dieu, c'est pas là Oh tu m'as aimé tu m'a aimé alléluia tu m'a aimé tu m'a sauvé alléluia tu m'as tu m'a aimé alléluia Seigneur, se pas laisse-moi demeurer, c'est pas dans ta Seigneur, me pas Alléluia, Seigneur, c'est pas Se pas c'est pas. Là. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui a sauvé un adorateur. C'est pas ta grâce que nous sommes sauvés de la malédiction. Pas ta grâce. Que, Seigneur, nous sommes retirés des, des, des œuvres de l'ennemi, retirés de la mort, retirés de la condamnation, retirés du péché, retirés des forces du mal, retirés du pouvoir, de la puissance du péché. C'est pas ta grâce, Seigneur, et c'est pourquoi nous voulons ce soir te bénir encore. Nous voulons encore ce soir être reconnaissant Nous voulons te rendre grâce pour la grâce que tu nous fais. Oh Dieu, tout puissant de nous réunir. C'est encore pas ta grâce que nous avons la force de nous réunir chaque soir. Pour t'adorer pendant une heure du temps au moins Dans ta présence Père, c'est pas ta grâce que nous pouvons nous approcher de toi Bible dit, approchons-nous de la grâce Du trône la grâce Oui, c'est même pas ta grâce que nous pouvons nous approcher Car qui peut venir à toi Si tu ne l'as tiré Oh, Bible me dit Tous ont piché était privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché étaient séparés de la gloire de Dieu. Mais si tous étaient séparés de Dieu, comment tous peuvent maintenant avoir accès à Dieu, si ce n'est pas l'action de Dieu lui-même? Ainsi, donc, ce n'est pas plus grâce, car la grâce est définie comme une faveur imméritée, accordée à un coupable, accordée à quelqu'un qui ne méritait pas, accordée à quelqu'un qui n'avait pas cette possibilité d'avoir ce que la grâce lui accorde d'avoir. Bosaki to roko to shika ba ba ba ba ba ba ba ba, reke to koroka da Tu es fidèle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 de recevoir la gloire, oh Dieu, Dieu, reçoit la gloire, Dieu, Dieu, Dieu, Je veux chanter, c'est vous, Seigneur. Je veux Je veux chanter. She did, You yeah. seen you. You come through. You have seen You have seen de toutes mes forces, de toute mon énergie, de toute ma foi, de toute ma foi, Seigneur, je veux te de tout mon cœur, je sois loupé, abacato, je sois pour ta grâce, Oh, yeah. so I'll do I want you Dieu. So oh, do I want you fall. So I'll do Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Chuột đi à, nó suýt van tu es ma passion, tu es ma joie Père, tu es ma folie, tu es ma série de joie, tu es ma femme, tu es digne. Pour moi, jusqu'à la fin, ma soif de vie. je veux toi, pour ta gloire. Pour moi, je me il y de recevoir la gloire. Oh, a bowl of shikabara the on the in il y a un dialogue de samaritaine, de il y a il y a un dialogue de samaritaine, il a il y a un il y a un dialogue quand on a ce qu'il y la vent La m'a de mes Ya no skin llum ta inti o vola un soukaama e a no on nibo ils a mata Elendo kurangola sukndi yadi piyanda ko la kati likamu kundi yaba sukndi yande pray halundi yobunda pa kendele sake elenu kumala ko te kilo manti. I love you, Jesus. I love you, my King of Kings. I love you, Lord of Lords. I love you so much, Jesus. You love me very much, God. You know who are my minor thoughts, Lord Jesus. You know my personality, my real personality, my inner fault, Lord Jesus. What I just need is to be just before you, God. I want to be free with your mightiness, Lord Jesus. You know that I want I desire your presence every day. Every day, Lord. My yon tuskarion de bre kabashika break. Oh mon Dieu, merci. Merci encore pour ta fidélité. Qui suis-je pour ne pas t'adorer Qui suis-je pour ne pas te louer Qui suis-je pour ne pas reconnaître ta faveur Qui suis-je pour ne pas élever la voix avec toi pour te rendre gloire Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si ma vie ne te pas de gloire sur la terre. Malheur à moi si ma bouche reste fermée et ne proclame pas tes oracles. Malheur à moi si je n'annonce pas la puissance de la grâce. Malheur à moi si je n'annonce pas la puissance de Dieu. Je suis fait pour t'adorer, recoboché. Et si je crois que cet espace est l'espace dédié à ceux qui sont faits pour t'adorer. Rabo Seketi je suis né, tu peux chanter avec moi, s'il te plaît. Oh, je suis né, oh, je suis né, je suis je suis oh, je suis né, oh, je suis né. Oh, je suis né. Oh, moi je suis né, toi tu es né. Car je suis né pour louer je suis né pour t'adorer. Car je suis né pour louer. I'm going to go to the I'm going the I'm going Je vis pour le chantel, je vis pour le louer, je vis pour le chanter. je vis pour l'adorer, je, je vis pour le je tu pour je pour l'endormir, je fais pour, le loup. Je fais pour je si ne pas pas, je voilà, moi, si je ne perds, retire moi de la terre, si je ne t'adore pas. Je préfère quitter la terre, si je ne t'adore pas. Je ne veux pas vivre, si je t'adore pas. Je ne veux pas vivre, si je t'adore pas. Parce que ma vie serait inutile. Ma vie, si la terre serait inutile. Si je ne t'adore pas, rétire-moi au souffle. Si je ne je suis prêt à mourir. Si je n'attends pas pour mon Seigneur. Si je ne te loue pas, ma papa. Quand je suis né. Quand je suis né. Quand je suis né. Je suis fait. Je vis. Je respire. Si tu m'as fait pour t'adorer, si je suis vivant pour donner, je t'adorerai, quand je quand je t'adorerai, je suis je suis né, je crois je je suis fait pour t'adorer Je suis fait pour t'adorer Je suis fait pour t'adorer Je suis fait pour t'adorer Alléluia Oh, alléluia Oh, magabala saka Alléluia I was born to praise you. I live to worship you. I live to worship you. I live to praise you. I was born to praise you. I J'ai de la joie quand je le sens, Je suis rempli de paix quand je le sens. Je veux de me dérouler, j'ai de la joie Je vis, je vis, je vis pour l'adorer Je vis pour le chanter Moi je vis pour te chanter paix de chanter, oui, merci pour ta merci pour de merci pour ton esprit, de chanter, merci pour la voix, de chanter, merci pour cette fois, de chanter, merci pour mes mamans, de chanter, merci pour mes papas, de chanter, merci pour mes frères, de Merci pour mes soeurs, pour te chanter. Merci pour ma vie, pour te chanter. Moi je suis né. Moi je suis né. Oh, je suis né. Adoratat, tu es né. Adoratrice, Maman, tu es Papa, tu mon frère hier, mon frère hier, mon frère hier, mon frère hier, mon frère hier, nous le chanter, nous vivons pour l'adorer, qui ne va pas adorer digne. Oh tu es oui, papa, nous enlève. Reçoit la gloire, nous enlève. Reçoit la louange, en nous enlève. Reçoit l'adoration, nous enlève. Merci pour ton esprit qui est au rendez -vous. Merci pour ta fidélité. Merci pour la fidélité de ta fidélité. Merci pour la fidélité de fidélité oh tu t'as pas fidèle tu t'as fidèle moi moi pour te chanter je veux te chanter pour la vie je veux te louer pour la vie je veux te lancer pour la vie je veux te s'enlever moi, ne me laisse pas me caler le toit, ne laisse pas te quitter le toit, ne me laisse pas sortir le ta maison. que je suis né pour te lever. moi je suis né. Ah, moi je suis né ouais, Moi je suis né ouais. Toi tu es né Toi qui m'écoutes tu es né. Reçois la paix du Seigneur Reçois la paix du Seigneur Reçois la paix de ton papa Tu es né pour le louer tu es né pour alléluia. Mm. Oh, God, Merci, mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton règne, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tout ta bienfait, merci d'être présent quand ce soir. merci pour ta fidélité, merci parce que qui suis-je moi, qui suis-je moi pour faire partie de ceux qui sont appelés à te louer. « Seigneur, merci parce que depuis longtemps, tu savais que j'étais appelé adorateur et que cette plateforme était suscitée pour que j'y sois aussi. Parce qu'il y a des adorateurs adoratrices sur la siffle de la terre que tu as suscité pour faire ta volonté. Père, que la gloire te revienne. » Merci pour la vie d'un adorateur, merci pour la vie d'une adoratrice, merci pour ta main puissante sur la vie de chacun, béni sois tu pour la force que tu nous donnes, là où nous sommes affaiblis, merci pour le réveil que tu nous apportes, parce que lorsque les temps sont difficiles, sachez-le, Lorsque le vent souffle, sachez-le, lorsque l'ennemi se lève, sachez-le, c'est que Dieu aussi s'est levé pour nous, et regardez, quelque chose va se produire dans la vie de tienne, l'homme juste dans le lit, le livre des apôtres. La Bible nous dit le livre des apôtres. La Bible nous dit marie to merci Saint-Esprit. Merci pour l'inspiration de ta présence. Merci au bossa qui de Bré. La Bible me dit que l'homme juste, l'homme juste, l'homme rempli du Saint-Esprit, du nom de éternel parmi les disciples, est un homme de miracle, est un homme de puissance, énorme qu'il le Saint-Esprit utilisait puissamment pour se glorifier. Et ce homme va être accusé. Les ennemis vont s'élever contre lui et ils vont le traîner jusqu'à devant. Des sacrificateurs, ils vont le condamner, ils vont se lever contre lui, ils vont se lever contre l'homme juste, ils vont se lever contre cet homme rempli du Saint-Esprit. Mais pendant qu'il était en train de l'accuser, pendant qu'il était en train d'accuser de, de toutes sortes de mensonges, l'abbé me dit, il leva les yeux et le Seigneur ou son esprit. Il éva les yeux. Et le Seigneur ouvre son esprit. Et qu'est-ce qu'il voit Il ne voit pas les ennemis. Mais le ciel est ouvert devant lui. Le ciel est ouvert devant lui. Je t'annonce ce soir que le ciel est ouvert sur nos vies. Je t'annonce ce soir que pendant que le vent souffle, le vent de l'accusation des démons, le vent des attaques, le vent des maladies, le vent des puissants, des ténèbres se lèvent. Sachez-le, le Seigneur se lève pour nous. La Bible dit, pendant que les ennemis était élevé contre lui, qu'il accusait de tous les sorts, de toutes sortes de choses. Ses yeux s'ouvrent et qu'est-ce qu'il voit Il voit Jésus debout à la droite du Père. Mais Jésus n'était pas assis. Il dit bien, il voyait Jésus debout. Quelle est la position debout Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant que les ennemis étaient debout, Luzicri était aussi debout. J'ai la joie, j'ai la joie de Dieu en moi j'ai la joie de Dieu en moi il sa joie, sa ma sa fidélité j'ai la joie de Dieu en moi j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai sa joie, sa, natille, sa capacité, j'ai la joie de Dieu en moi, tu as joie, tu as la joie de Dieu en toi, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai la joie, sa capacité, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai la joie de sa nature, sa capacité, j'ai la joie de Dieu en moi. Mon Seigneur s'est levé depuis le ciel, oh mon Dieu, Alléluia, Hallelujah, Alléluia, Alléluia, hallelujah. il s'est levé. Wa wow. Il s'en ils no non, non, non, non, non. Ils aiment, ils aiment, ils aiment. Ils aiment, ils aiment. Ils je ne veux pas, je ne veux pas laisser. Oh, la main de Dieu qui m'a sauvé. Je ne veux pas, oh, ne laisse pas sa main. Même si on t'accuse, ne laisse pas, je ne veux pas laisser. La main de Dieu qui m'a aimé, je ne, veux je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Sa mère, même si on s'élève contre toi, ne le laisse pas, même si la maladie s'est levée, pour t'accuser, même si les sorciers se sont levés, pour t'accuser, même si le péché s'est levé, pour te réclamer, même si les liens des parents s'est levés, pour t'accuser, même si les démons se sont levés, pour t'accuser, même si les liens Familiaux se sont levés pour te reclamer Ne laisse pas, il est un sauveur Il s'est levé pour toi. Il... Il s'est levé pour toi, il s'est levé pour toi, que l'ennemi s'est levé, sache que ton Dieu s'est levé, si l'ennemi se lève, c'est que ton Dieu s'est levé pour toi. Si l'ennemi s'élève contre toi, ton Dieu se lève pour toi. Oh, oh, oh reçoit sa paix. Ouais. Reçois sa paix, reçois sa joie, sois dans la sueur, chante des loups. Non, la gloire de ton Dieu, non, c'est la loi de ton Dieu, il ai s'élève pour toi. Il est élevé pour toi, ils est élevé pour toi, ils est élevé pour toi, ils est élevé pour toi, ils est élevé pour toi, ils est élevé pour toi. le soir, ils est élevé pour toi. Saint, il est élevé pour toi. Somble de soin ils est élevé pour toi. Il est élevé pour toi, ne le laisse pas je ne veux pas laisser la main de Dieu. Qui m'a aimé Je ne veux pas, pas Je ne veux pas Je ne veux pas Renoncer à Jésus Je sais ce qu'il a fait, je J'étais comment j'étais Je sais comment j'étais Je sais comment j'étais Je sais comment j'étais J'étais ce qu'ils ont fait de moi Sa grâce m'a aimé ah, passe à sa grâce, tu ne dois pas le laisser. Oh, oh, oh, oh je ne veux pas laisser la main de Dieu qui m'a aimé. Oh, je ne veux pas laisser la main mon papa. Oh, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas laisser Quelque seul le vent, mes yeux le vent s'élever, Le vent de la maladie s'est lever. Le vent des difficultés s'est lever L'ennemi s'est pour mais sache que ton Dieu s'est levé pour te justifier. Ton Dieu s'est levé pour te justifier. Sangrera de survie, sangrera de survie, sangrera de survie, sangrera de survie, sangrera de survie, Sangre de survie. <Susse> yeah. Sangra de suivi maman sangra de suivi papa sangra de suivi à moi soeur de, de suivi mon frère La grade nous suffit Alléluia Sangra nous se Alléluia Sangra nous suffit Alléluia Sangre, nous suivit, Alléluia. Sangre, nous suivit, Alléluia. Sangre, nous suivit, Alléluia. Oh, mon Dieu, sois glorifié. Ta grâce nous suffit. Et la me dit ceci, frère. Que les hommes se sont levés quand Étienne Et ses yeux furent ouverts. Et il vit le Seigneur debout à la droite du Père. Pourquoi le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voit sa position dans le spirituel c'est parce qu'il voulait lui donner l'assurance de sa présence avec lui. Lorsque les ennemis s'élèvent contre nous, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Lorsque les ennemis s'élèvent contre nous, nous, sommes accusés par la maladie, nous sommes accusés par toutes sortes de choses. Lorsque le vent de l'ennemi s'élève, le vent de l'accusation s'élève, le vent de la maladie s'élève, le vent de la difficulté s'élève, le vent, les bruits de l'ennemi s'élève, nous avons l'impression que la grâce de Dieu s'est arrêtée. Nous avons l'impression que notre Père n'est pas là. Comme si Dieu nous avait abandonnés. Mais il a donné la Assurance à son serviteur. et en ouvrant ses yeux pour dire, voici ce qui se passe dans le spirituel. C'est vrai, dans le physique, les gens se sont levés contre toi. Mais sache que moi je me suis levé pour toi. Je me suis levé pour toi. Je me suis levé pour toi. Je me suis levé pour toi. Je me suis levé pour, pour toi. Adorateur, sache-le. Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé. Alléluia. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Ah, il s'est levé. Hallelujah. Il s'est levé. Oh my God, a bredeboro baraboro si kaba baba shi saki do brido mo raba do brelo raka tabasheke rigobo sakindo do bribobo shi kaba baba rianda baba gaba de bre rakaba shake tebogo seke raboseke kebolo shake baba ribobo rogo saki do breke tebosaki in de bre raba shaba raki tomo si baba raka Rion que t'es que tes baba baba baba Merci Père ta grâce. Merci Père ta fidélité. Merci Père pour ton esprit. Je veux t'aimer dans cette puissance de Dieu. Merci pour ta faveur et ta grâce. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que tu es excellent. Excellent et ton Excellent et ton frère. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent Dieu, tu es bon, oui Dieu, tu es bon Oui Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent oh, Excellent et Excellent, et fort. Oui, mon Dieu, tu es merveilleux Tu es excellent. Oh mon Dieu, je te rends grâce pour la révélation de ta parole. Ce soir, je voulais rendre gloire à Dieu. Ce soir, je vais encore te parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de te communiquer. Je bénis son nom parce qu'il est fidèle à ses promesses. Nous allons aller dans le livre de Jean 8. Quelque chose est mentionné là-bas pour nous exprimer la fidélité de notre Père. La Bible me dit ceci, alléluia en Jean 8, le verset, à partir du verset premier. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. J'aime mon Dieu je sais que toi aussi tu l'aimes. Béni sois-tu pour sa présence et sa grâce qui nous fait du bien ce soir. La Bible dit Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi il les enseignait. Jean 8, à partir du verset premier.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 non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, Alléluia, va et ne pêche plus, Alléluia, va et ne pêche plus, Alléluia. ici si je veux te parler ce soir, à travers ce texte, selon l'inspiration du Saint-Esprit, de la puissance de la grâce, la puissance de la grâce. Oui, ma borakiti de mariko to bre, ma barion de bre. Let me speak the word of Lord Jesus Christ. Let me express the voice of the Holy Spirit tonight. Rabosekito, Rabashika. Lord be glorified. Lord be honored. Lord be worshiped. Lord be prayed. because you deserve praise. La Rico do bray, become the brave. Rababasha Baba. Chiayo, Chiayo, Chiayo. g a y a e Omega. G-A-Y-A-W-E, Omega. Alpha et Omega. Alpha et l'Oméga, papa, Alpha et l'Oméga, oh ben Tu n'as pas changé Tu n'as pas changé Tu n'as pas changé tu n'as pas changé, tu n'as pas changé en paix. Tu es Yahweh, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh afa e lo mera belo caribo lagidi onde que sono mbugambari onda ga riboboga ta gutu sikiri onara bolo gin la rabu sakin to mosa karabige gere gere ge mara ke Ba kiri sara i di ondi la bonda masara i indari onduku Raro sen rimota i di onda basukaba Endelunduru lunduru anda yatuku sakibo bobo dubri my God Jesus my God Jesus I love you Jesus rabo se kete ba kindo boshaki dubri si sa parodi klasu champ 8, verset 1 à 11, que Jésus va donc rentrer, se rendre à la montagne des Oliviers. Il commence donc à entrer dans le temple. La Bible dit, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui. Un événement va se produire. La Bible dit, on lui emmena une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme était condamnée par les hommes. Mais à travers cette condamnation, des gens faisaient exprès pour aussi condamner le maître. Mais comme il est Dieu, voici ce qui va sortir de sa bouche. Voici, je vais vous parlais ce soir de la puissance de la grâce, la puissance de la grâce. souvenez nous la Bible nous dit en Jean 1, le verset 17 car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la grâce. La Bible dit cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'elle a été amenée vers Jésus-Christ, des gens ont commencé à l'accuser devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est qu'ils ont oublié. C'est que, ils avaient fait une erreur de l'amener vers Jésus. S'ils l'ameneraient devant les presbytres sacrateurs, des hommes attachés à la loi, mais les hommes n'ont pas attaché à la grâce. Parce que si vous comprenez bien Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. Ils savaient pas que le mandat de Jésus-Christ de Nazareth, c'était la grâce et la vérité. Donc, ils se sont trompés en amenant Jésus-Christ de Nazareth, en amenant plutôt cette femme vers celui qui fait grâce, vers celui qui libère par la vérité. La Bible dit vous allez remarquer que dans ce texte Jésus va appliquer les deux éléments c'est-à-dire la grâce et la vérité. Mais pourquoi je mets l'accent sur la grâce? Parce que Jésus lui-même est l'expression de la grâce il est celui qui nous a sauvés par la grâce. La grâce le caractérise. La Bible dit la grâce a été manifestée parmi les hommes et elle nous appelle à renoncer à l'impiété, à renoncer au combat de ce mort, en fait de marcher dans la pureté. Hallelujah. Marcher en nouveauté de vie. Et la cette grâce en fait c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Donc ici ils ont fait erreur d'emmener la femme condamnée par la loi. Par la loi, certainement, tu as été condamné comme moi. On était tous condamnés par quelque chose. Mais la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés vers celui qui gracie, ils ont emmené cette femme et ils vont dire à Jésus-Christ Cette femme a été surprise, a été surprise en fragant délit d'adultère. Et comme Moïse, que tu reconnais, comme Moïse, qui est serviteur de Dieu, comme toi, tu dis que tu connais Moïse, tu viens de Dieu. Et tu dois certainement reconnaître que Moïse aussi est venu de Dieu, était le serviteur de Dieu. Donc si tu reconnais que Moïse, que nous reconnaissons, vient de Dieu, c'est que tu dois être d'accord pour aussi te mettre avec nous et condamner cette femme qui mérite la lapidation. Alléluia. Et la Bible dit, ils vont donc poser cette question à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que toi tu dis N'est-ce pas qu'on doit la lapider mais comme je le disais tantôt, il ne connaissait pas le mandat de Jésus-Christ. Moïse était venu avec le mandat de la loi. Mais Jésus est venu avec le mandat de la grâce et de la vérité. Ainsi, voici ce que Jésus va dire qui est la vérité, qui lui caractérise. Je vous comprendre que cette femme a été sauvée effectivement par la vérité et la vérité la gracie. Alléluia. L'abbé dit Jésus lui a dit Qui parmi vous n'a jamais péché Qui parmi vous n'a jamais péché ah, cette parole, certainement, ils n'ont pas retrouvé dans la loi. Cette parole, certainement, ils n'ont pas retrouvé cette loi, cette parole plutôt, dans, le, dans, dans la loi. La Bible dit, Alléluia, Marie Koto, Christ, elle a fait la loi pour justifier tous ceux qui croient. Alléluia. Cette femme a été justifiée par la grâce, parce que Jésus est la grâce, et cette grâce, il va l'exprimer ici, dans la vie de cette femme. Cette femme va être graciée par Jésus-Christ. Pourquoi graciée? Parce que la grâce, c'est simplement une faveur imméritée accordée à quelqu'un. Ici, nous voyons que cette femme a été condamnée par l'adultère. Et Jésus lui-même reconnaît, parce qu'au dernier verset, il nous dit Va et ne pêche plus. C'est-à-dire que lui-même reconnaît que ce que cette femme a posé est un acte condamnable selon la loi. Mais comme il n'est pas venu pour condamner le monde, la Bible dit il n'est pas venu pour condamner le monde parce que le monde était déjà dans la condamnation. Donc, il ne pouvait pas venir encore condamner le monde. Il est venu simplement pour gracier le monde. Et c'est pour cela qui va grâcer cette femme, mais pas la vérité, en disant, « Qui parmi vous n'a jamais péché ?» Ça, c'est une parole qui n'était pas dans la loi, mais c'est la vérité qui venait de déclarer. Et en face de la vérité, on ne peut que jeter l'éponge. En face de la vérité, on ne peut que jeter les pierres. La Bible dit, « Ils se sont débarrassés de leurs pierres. » en face de la vérité, tes ennemis vont fléchir chez nous. En face de la vérité, la maladie qui t'accuse sera obligée d'abdiquer, sera obligée de capituler. En face de la vérité, en face de la vérité de Jésus-Christ qui dit que c'est vrai, ses parents ont pris telle hâte pour qu'elle soit malade. Oui, c'est vrai. Elle a fait telle chose. Je sais qu'elle est, elle, elle, elle, elle est condamnable. Mais moi, je m'appelle la grâce. Je m'appelle la grâce. Je m'appelle la grâce. Je l'ai racheté à un grand prix. Je l'ai racheté à un grand prix. Elle est ma fille. Il est mon fils. Je l'ai justifié. Parce que j'ai payé un prix. Je suis venu justement pour qu'il soit gracié, Pour qu'il soit justifié. Hallelujah. Et c'est ainsi que cette femme va être justifiée devant Jésus-Christ parce que ces personnes vont se débarrasser de la pierre et du plus petit jusqu'au plus grand jusqu'au dernier ils vont tous jeter la pierre et dire qu'ils ne pouvaient plus l'accuser parce que en face de la vérité ils se sont rendus compte d'une chose, la Bible de leur propre conscience a commencé à les accuser, ils étaient obligés de jeter la pierre ce soir, je déclare et je sais, au nom de Jésus, qui m'inspire à t'annoncer cette parole de la grâce, que face au vent qui se lève contre toi, pour vouloir te condamner par quelque chose que ce soit, Dieu s'élève lève pour toi. Et Dieu te gracie encore. Dieu te gracie encore. Dieu te gracie encore. Sa grâce est encore disponible pour toi. Sa grâce te justifiera face à l'erreur que tu as commis certainement, face à un péché que tu as commis certainement. C'est vrai, il t'invite ici à ne plus reprendre, parce que la Bible déclare que la grâce de Dieu, qui a été manifestée, nous appelle à renoncer à l'impiété. Donc, Christ veut que nous approchons de sa grâce. Il est le Dieu de la grâce. Il est la grâce et il sait que tu es faible. C'est pour cela, justement, sa grâce est là pour te justifier en face des accusateurs, en face du vent qui s'élève contre toi. Ce soir, je se te dire que la grâce de Dieu est encore sur ta vie. Ne pense pas que parce que le vent s'est levé, cette femme certainement s'est dit, ah, c'est foutu pour moi. Cette femme certainement s'est dit, ah, c'est foutu pour moi. Parce que cet homme va effectivement, oui, enteriner leur condamnation. Mais elle ne savait pas qu'elle venait de tomber justement au pied de son sauveur. Tu es au pied de ton sauveur. Tu es au pied de Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur. Plus rien ne pourra te condamner à mort. Plus rien ne pourra te condamner à mort. Suis ton maître. Alléluia. Regardez, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et vous savez, je vais vous rendre un petit témoignage par rapport à ma propre vie. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu me marier. C'est par la grâce de Dieu que j'ai été admis au concours de l'ENS. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de, de ce que les concours en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas On sait comment les choses se font, les gens perdent de l'argent, les gens font ceci, les gens font cela. Mais je vous assure que je n'ai même pas donné un rond à qui que ce soit devant Dieu. Et même dans la salle de composition, personne, aucun surveillant n'est allé vers qui que ce soit pour lui présenter une copie de, de, de, de corruption, de tricherie. Et au deux tours... Mais bien avant que les résultats ne sortent, mon Dieu m'a révélé cela en songe. Il a même révélé cela à mon épouse avant de me montrer cela en songe. Et effectivement, j'ai vu mon nom sur la liste en rêve. Je me rendais à l'ENS et voici que je vois un monsieur sorti d'un bureau et qui affiche les résultats. Et je vois mon nom affiché. Et effectivement, les résultats sortent après le second tour. Mon nom est effectivement affiché et fait partie. Des admis. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que tu es là où tu es. Donc, compte sur la grâce de Dieu face aux attaques. Face aux ennemis, même si le vent se lève, la grâce de Dieu te suffit. L'apôtre Paul était acculé était par l'ennemi. La Bible dit il avait une certaine attaque de l'ennemi. Des le démons s'étaient levés contre lui. La Bible me dit ceci, il a prié trois fois pour que le Seigneur le justifie. Il a prié trois fois et mais le Seigneur va lui dire ceci, « Ma grâce te suffit, mon serviteur. » Ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Face aux attaques, face à l'ennemi, rappelle-lui que Dieu, Jésus-Christ, t'a justifié. Rappelle-leur que Jésus-Christ t'a justifié. Rappelle à ceux qui t'accusent que Jésus-Christ t'a justifié. Alléluia, que la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Comment un homme comme Joseph pouvait sortir gouverneur d'un pays étranger si ce n'était pas par la grâce de Dieu Comment un homme comme lui peut être à la tête d'un pays dont il n'est pas ressortissant N'est-ce pas par la grâce Comment un homme comme Moïse peut se retrouver dans la maison de celui qui a ordonné que tous les enfants juifs, garçons, meurent Et lui, Moïse, est, est, est, est couvert, est protégé. N'est-ce pas la grâce N'est-ce pas une faveur N'est-ce pas un privilège N'est-ce pas... N'est-ce pas ce que quelqu'un pourrait appeler euh, euh, de la combine Quelqu'un pourrait appeler du favoritisme C'est une faveur. Lorsque la main de Dieu est posée sur toi, lorsque sa faveur sur toi, même tes ennemis sont obligés de, de te faire du bien. Alléluia. Tes ennemis te feront du bien. Parce que c'est par la grâce. Et regardez, les frères de Joseph l'avaient poussé en Égypte, pensant qu'il ne deviendrait rien, qu'il ne serait rien. Mais ce qu'ils ont oublié, même s'ils l'ont séparé de l'amour de son père Joseph, et plutôt Jacob, même s'ils ont séparé de l'amour de son père Jacob, ils n'ont pas pu réussir à le séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! Ton vrai père, il est là. Alléluia! Ton vrai père est là, et sa grâce te suffit. Alléluia! Hallelujah, c'est Seigneur, c'est pas grave. Seigneur, c'est pas Seigneur, que je suis vivant, c'est pas Seigneur, c'est pas oh, tu m'as aimé, tu nous as aimé, Alléluia, tu nous as aimé, tu nous as Alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, c'est pas, Seigneur, c'est pas, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom pour ta grâce, qui est suffisante pour nous, la puissance de la grâce. La grâce est une puissance, la grâce est puissante pour désamorcer les attaques de l'ennemi. La grâce est suffisante pour désamorcer les Condamnation de l'ennemi. La grâce est puissante pour faire fléchir l'ennemi. La grâce est puissante pour faire tomber les pierres qui se levaient contre toi, qui te condamnaient. Les pierres qui étaient sur le point de les jeter contre toi. La grâce est puissante pour les faire tomber. Les pierres de la maladie, les pierres de la mort, les pierres. Oh my qui Savez-vous? Je vous dis quelque chose. La grâce de Dieu est suffisante pour moi. Elle est suffisante pour toi. Si ce n'était pas par la grâce, je ne serais même pas là. On ne se, se serait même pas connu. Je sais ce que les ennemis ont décidé de, de faire de moi. Vous savez, dans mon parcours scolaire, par la grâce de Dieu, je n'ai pas repris une seule classe depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université. J'étais brillant et j'aimais les, les études fortement. Mais en classe, de, de, de, de, de, de, de, en délamant universitaire, quelque chose de bizarre va se produire. Pendant que je me préparais à... En ce moment, prendre mon diplôme et puis passer le concours l'université. En ce moment, il n'y avait pas encore le système LMD à l'université. Il y avait le système DUG. Et en DUG 2 déjà, en deuxième année, tu pouvais prendre ce DUG-là et présenter ton concours. Et qu'est-ce qui va se passer Les ennemis étaient informés que j'avais nourri. Oh my God, Jesus. I thank you, Lord, Jesus Christ. I thank you, God. I thank you, Lord. I thank you. Thank you, Lord. I just thank you, Lord. Merci, Seigneur. Vous savez, la grâce de Dieu est puissante. Excusez-moi si je prends le temps, mais la grâce de Dieu est puissante. Je sens l'esprit qui m'a utilisé à parler encore et encore. Je sens l'esprit qui veut que je parle encore et encore. Oh Makito Boraki adorateur, adoratrice, la grâce de Dieu te suffit. Quand si la grâce de Dieu, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas l'intelligence, mais c'est ce pas la grâce de Dieu. Le, mon intelligence n'a pas pu me sauver lorsque j'étais arrivé en deuxième année universitaire et que je voulais prendre mon diplôme. Mystérieusement, mon diplôme va disparaître. Lorsque l'élévation sorti, mon nom était affiché. J'avais validé toutes les unités de valeur, toutes les matières, les disciplines tout validé. Et je m'apprêtais à remplir le bulletin scolaire, le bulletin universitaire plutôt, précisément, pour avoir mon certificat de réussite et présenter mon concours parce que je désirais être professeur d'anglais. Et voici, je dépose mon bulletin et on me dit carrément, ton nom n'est pas dans le PV. On ne te reconnaît pas ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnu On dit, non, tu n'as pas été inscrit. Je dis, mais comment quelqu'un n'est pas inscrit On dit, bon, il faut le prouver. Et on me demande de me donner des reçus d'inscription. Il y avait deux types de reçus d'inscription. Un reçu d'inscription pédagogique et un reçu d'inscription administrative. J'ai présenté ces deux reçus. On m'a dit, bon, ok, d'accord, présente-nous encore un certificat de scolarité. J'ai présenté le certificat de scolarité. Oh, ma Je te rends gloire, Père. Je te rends grâce. Oh. Je te rends grâce oh, au ah. Han, je te rends grâce au oh, oh, oh. je te rends grâce au je te rends grâce au oh Seigneur, je te rends grâce au oh Rabbi, je te rends grâce au oh Seigneur, je te rends grâce, oh Seigneur, je te rends grâce, oh Seigneur, je te rends grâce, oh oh mon Dieu, je te rends grâce au oh Seigneur, je te. Look Oh, ha, bah, bah, all of us are baby. Hello, la, mama, zaki, yon, <in> do, <Spanish> shake. Ah, mama, zaki, hello, <in> bo, yai. Ah, <Spanish> mama, yakotola kotola, i, samatola. Yama, shika, bah, bah, la, get, ah, yama, yete. Lo kita up, Massa. Lock it Kaya Belege. Maloko, Koyotika. She can atele. So Baba. Yamasekele Yama Zekele, Yama Zekele, Yama Zekele. Sakia nangemo seba, Lukusi kaya machekele te, Lomboko La Luzumokuna ye, ye, ye, ye, Lama Soko yeah, yeah, yeah. Let me look to the sun. Look to my see, yeah. yamate. I lakunu yele la la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Sa grâce m'a justifié. Vous avez. Oh Marie Kotosaki. Sa grâce m'a justifié. Sa grâce m'a justifié. justifié. Et lorsqu'on j'ai présenté tout, les, tout, les, tout ce qu'il fallait présenter. Malgré cela, les gens n'ont pas réglé mon problème. Et je suis resté pratiquement des temps. J'ai fait des réclamations, ce n'est pas passé. J'ai insisté, je suis allé voir le directeur de notre département. Et il m'a donné rendez-vous, je suis parti le voir. Et bizarrement, il me charge de son bureau. Et il dit simplement qu'il qu ne fera rien pour moi. Je ne savais plus à quel sens me vouer. Je suis allé à la maison tout triste dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Malé qui est passé, là, Dieu, sans toi je suis yeah, la père de mon oh mon dieu sa grâce m'a justifié sa grâce m'a justifié et je vous assure je suis rentré à la maison tout triste et dit père qu'est ce que tu peux devenir je vais vous présenter le concours de l'ENS en ce temps là je vous parle de 2005. 2006, par là. Et qu'est-ce que je vais devenir? Et j'ai commencé à me poser assez de questions, on était dans la chambre, je me posais assez de questions, qu'est-ce que je vais devenir? Puisque vous savez qu'un homme vit de projets, et lorsque tes projets prennent un coup, c'est comme ta vie qui prend un coup. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Mais si c'est comme ça ton affaire, c'est que ça ne vaut plus la peine qu'il te suive. Et une voix me dit, pendant que je couché, si tu m'abandonnes, ils vont t'avoir. Parce qu'ils savent que tu es accroché à tes études. Ils savent que l'amour de tes études est dans ton cœur. Et vous savez, c'est à quoi tu es accroché. C'est cela que l'ennemi frappe. Il frappe cela parce qu'il espère ta voix. Il frappe cela pour t'avoir. Et lorsqu'ils savent que ton cœur est accroché, par exemple, à tes études, il va toucher tes études pour que ta foi en Dieu puisse... puisse Faillit Pour que tu abandonnes la foi Et donc il voulait passer par ces moyens Pour que j'abandonne la foi Et la voix de l'esprit me dit Si tu m'abandonnes, ils vont t'avoir Parce qu'ils ont touché ce que tu es Il dit mais dans ce, dans ce cas, qu'est-ce qui va devenir Et une force rentrant en moi Je suis allé prendre ma Bible Et dès que je l'ai ouverte Je tombe sur un passage qui dit Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme Cependant, c'est le plan de l'éternel Qui s'accomplit Alléluia Mora be se Alléluia. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Je vous assure, je vais épargner les détails. Ce diplôme-là, le Seigneur va me présenter encore en songe. Mais un an après, pratiquement deux ans, je suis resté à la maison. J'étais en prière. Je priais simplement le Seigneur. Je continuais à prier par rapport à ce sujet. Je persévère dans la prière. Et un jour, je vois un songe. Ou comme si je descendais du campus avec ce diplôme-là en main. Et je me suis dit en rêve, mais voici mon diplôme là. Voici mon diplôme là. Ah, je peux continuer alors. Et c'est ainsi que je suis reparti, des temps après, quelques temps après, et j'ai expliqué mon problème. Et ils ont pris mon relevé qui n'était pas reconnu. Et ils ont remis les choses en ordre. Et ils m'ont donné le diplôme que j'ai vu en rêve. Notre Dieu fidèle. Alléluia. Ce qui m'a été refusé, ça m'a été accordé. Hallelujah. Et je vous assure, j'ai continué après les études. Mais c'était le même diplôme que j'ai présenté le concours. Et ça marchait. Des années après. Dieu est fidèle. Je ne vais pas être Je suis déjà long. Parce que j'ai largement dépassé le temps. Excusez-moi. Pour ce temps que j'ai pris. Que Dieu nous bénisse. Sachons que la grâce de Dieu est avec nous. Ne l'oublions pas. Alléluia, ne l'oublions pas. Devant les attaques, rappelle à l'ennemi que la grâce de Dieu te suffit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Abba Père, à toi la louange, à toi la gloire. Béni sois-tu pour une maman adoratrice, pour un papa adorateur, pour une soeur adoratrice, pour un frère adorateur. À toi, c'est la gloire. Merci de veiller sur chacun de nous. Merci, parce que ta grâce nous suffit. Et avec ta grâce, nous sommes sur le chemin de ta gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Très bonne nuit à chacun de vous, que la grâce de Dieu soit davantage votre partage. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.